Mec oh oh, oh oh bro Il se passe quoi Il se passe quoi Il se passe quoi Il se passe quoi La roue arrière Oh putain, la roue Ah ouais, t'as raison <rire> Merde Merde Il reste encore les... les vis je sais pas quoi, là Tu les cons, euh, c'est qui le bro qui, qui, qui qu prend un pneu gros, sans même prendre la... les petits boulons <rire> qui vont avec Par contre, le gars, il a quand même laissé le racagnac à la chandelle. Ouais, pourquoi la voiture, on l'a sortie avec le garage, à est <rire> cette couille. Quelle couille. La télé Oh long. Oh Mais c'est la roue. Et euh, l'outil, euh, je sais pas le nom, on va lui exploser ça. Qui est Bon, c'est Bon ben, on a oublié de dire ce qu'on allait faire. Bon, salut tout le monde. On allait exploser ce truc. Ouais. Ça. Quand, quand on n'est pas des pros, on, a, on fait l'après, et puis on va faire l'avant. <rire> Alors, nous avons tenté l'explosion de cette télévision cathodique euh, à l'aide de trois techniques. Euh, la première technique était la technique de la carabine qui n'a pas assez pété, enfin qui n'a pas assez marché à cause de l'épaisseur du verre. Et voici. Ouais, c'était fat, hein, c'était très gros. La deuxième oh, oh, technique était la technique du marteau qui a donné plus de résultats. En haut à droite. Tout ça. Ça, c'était bien violent là dans ce coin, là. Là, là. Et la troisième technique, c'était une technique de soutien euh, à l'aide de cailloux, on a lapidé la télé. Une grande réussite. <rire> oui, c'était une réussite. <rire> Grave, putain. Bientôt un épisode 2. Ça, ça ressemble à ça à l'intérieur. C'est une quelle marque ta télé C'est une Philips. Bah, Philips euh... Bon ben bah, Philips bien joué. <rire> bien joué, Philips nous, Grâce nous a.. Grâce à accueilli. vous, c'était oui. de la merde pour notre vidéo. <rire> Dites-nous dans les commentaires quelle est la marque de télévision la plus pourrie pour une prochaine expérience. Dites-nous c'est quoi le plus pourri hein. Bon du coup euh, maintenant il faut aller chercher le marteau. Euh, intérêt, je vais ah ouais, ouais je l'ai vu je l'ai vu il est là. Il est bien au fond là. Mais les gants mec. Vu <rire> que c'est Nathan les, les, les, les c'est Nathan qui l'a. <rire> je vous emmerde. Et grâce à moi, vous avez pu profiter de cette expérience. Ouais, on a tiré comme des balles dans une télé. On a tous gaspillé de la thune dans ce truc. Bon, ça va. Mais euh... c'était marrant quand même. C'était marrant, j'avoue. Mais les gars, reproduisez pas ça euh, chez vous. Enfin, nous, c'était... Bah, la montre, là on était... Enfin, si, sort, si est vous pouvez des... reproduire ça chez vous, mais faut pas reproduire ça comme nous, on l'a fait. Il y a une veste là-bas, on était là-bas au on début. On était caché là-bas. Et on tire au gun et puis après bon, on est venu à 50 cm de distance de sécurité et on a <rire> des cailloux. Ouais parce que la bon télé vrai, elle clair. propage le Covid en dessous de 50 cm. Il y a quand même eu une fuite de gaz que vous verrez dans la vidéo, ce n'est pas négligeable. C'était une aspiration non Ouais ça fait... Et puis et ça fait... Et... et tout le monde afflue comme des couillons. <rire> Je sais pas si on nous verra fuir. Bon bah on s'arrête hein, là. Euh, on va tout ranger avant que la police nous débarque. Les fécondés, pardon. <rire> montre <rire> la rue où on était. Vas-y où on était. Chemin du triou, du triou du trou. Parce que quelqu'un a effacé Je crois que c'est du triou. Ça emmène là le chemin du triou. Salut les types. Au revoir. Euh, vous avez pas eu l'assurance sur votre téléphone au cas où Non, bah c'est hein C'est y euh... visé Ouais On va tirer de plus près je dirais Mais il ne pas l'écran Il hein. y a impact ou pas Non mais... Le téléphone de Ludo est, est tombé Il a rien, t'inquiète pas Il a rien du tout comme impact Chier Marteau Marteau marteau. lancer alors Il faut lancer le marteau Ouais Il est où le marteau Il une carabine, ça fonctionne pas Pourtant c'est des balles perçantes, hein, c'est-à-dire que ta télé es est blindée. Ouais, euh... ah, j'ai peur de rater mon cours. Non, c'est peu sûr que je suis à peu près T'as sur le côté, un peu. Comme ça Ouais. Non Ça a sifflé Tous les rêves rentrés Ah putain vas-y Oh mais... je oui, j'arrive pas J'essaye ou pas Attends. Bon je peux essayer Ça le touche déjà Ouais vas-y Attends <rire> Il rend moins ça dans la vidéo il rapproche la caméra et le marteau, il va peut-être toucher s'il fait ça. Non. C'est mort Non, il y a de l'herbe dedans. C'est mort Ouais, c'est mort. Ouais mec. Il le Oh merde ça pète On dirait qu'il y a un, un double fond les gars Ouais il y a un double fond Hein Ça fume Prends une grosse pierre à tire dessus Ah Ça J'ai compris, venez Il y a un film, mais il est percé Du coup, c'est mort Pff, Ouais... Faut tirer dedans Safe L'appel d'air est déjà fait, c'est mort hein. Allez, non Tu chier Oh putain, vas-y Mais non Je veux que ce soit à l'intérieur Oh Ah ouais voilà, ouais c'est fini, on peut démolir le reste de la télé. Ah avec putain vas-y, putain vas-y le film. Attends, on hein mettons ton cartonier dans le tiers des Le mec t'es chargé. Ah tu m'étonnes qu'on n'aurait pas à l'exploser la carabine, t'as vu l'épaisseur du Mais Ouais, verre. regarde mon ça. Oh mec, il est énorme. Bah ouais, c'est. Oh, Regarde-moi ça, putain. Tu m'étonnes qu'il y hey, Eh, hey, c'est du verre Faut montrer ça à la caméra. <rire> ah, ça fait une... Putain, oh, putain. regarde. On plante la carabine ou pas je pense qu'on a fini avec la carabine, ouais, maintenant ouais, dans la voiture. Et c'est une euh, fin de tournage T'as le... vu la taille Tu m'étonnes que c'est impossible à péter Bon bon, on sait que ça pète pas des masses, hein. En fait, Nat, je crois qu'on a fait une ouverture trop petite. Fallait faire directement une ouverture un peu plus grande. Au marteau Mais surtout que l'ouverture, elle s'est faite en haut à droite. Parce que normalement, derrière le tube, le tube cathodique, t'as un truc qui se pète. Il faut voir s'il est pas déjà pété parce que normalement t'as un truc extrait pour évacuer la pression de l'air derrière. Ça tombe il était déjà pété avant. On, tu crois que ça soirée si je crois dessus encore Rien. Ouais. ouais non. Parce que tu sais quand j'ai lancé le marteau ça fait. Et les bouts de verre on les met où On va, je vais les ramasser, je vais les mettre dans un sac spécial. Non les gars c'est en... mais... un beau tournage. On a bien foutu la merde. On s'est louper mais c'était fun. Je filmer l'intérieur. Ouais. On a ouvert Attends. ça pour le play qui l'habitude Et puis on y va vraiment à la toute basique Allez Cauchy au tout basique On se calme dis. Attends coach bouge une seconde Tu vas lancer le marteau Ouais Eh Nathan <rire> Il était ouais, <rire> <rire> <rire> Heureusement, ça filmait bien! Ouais, mais ça filme encore parce que je pissais! Ouais, vas-y! <rire> Putain de merde! Putain, j'étais pas prêt! <rire> Putain, mais de Ça veut dire que le verre de la télé Philips est plus résistant, résistant qu'un tronc d'arbre! Hein. Avec un manche à parce que nous, euh, on arrive à enfoncer des plombs dans un tronc d'arbre et c'était pas besoin des plombs perçants. Bon euh, les gars, euh, ouais, ouais. On, on plie ça comment bah, Je le ramène vers toi. Distanciation sociale ouais Non La bâche a perdu la moitié de son volume. C'est vrai que c'est impressionnant. On fait comment Attends, on vers ouais ou... je vais faire chier les dents en tant que Maintenant je vais faire un adultère, je vais Attends, de Brice. Oh non, mais mec en plus on est cousins. <rire> Pourtant je suis blanc. Comment ça se fait C'est des choses qui arrivent. <rire> bon on va invoquer le dieu des pliages de notre bâche. Vous avez mal plié la bâche. Exodia le pliage. <rire> Exodia du pliage. <rire> Franchement c'était mieux plié chez ton daron. <rire> <rire> Comment il a fait alors qu'il est tout seul <rire> il a fait il a, Elle a utilisé du... la force de l'ingénierie, et il a... Et on va faire des... <rire> ah ouais, là, euh, skidoodle, dudidoodle, je sais pas quoi, alors. Skidoodle, skidoodle, urbashisno va plier. <rire> hein on jette le verre dans les bulles à verre. <rire> il, va pas, il va pas être marqué euh, verre de télévision, hein. <rire> ouais. Allez, vas-y. En Belgique, il y a un vide juridique qui dit que euh, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est vrai. C'est du phosphore. Mais c'est pas du gaz du phosphore Bah ça peut être solide aussi hein. Il y a du phosphore euh, solide. Solide. Un solide. Là tous les scientifiques <rire> qui regardent la vidéo. <rire> <rire> <rire>